La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 8. Lancez une pièce trois fois. Un comble pour quelqu'un qui n'a pas de monnaie, non Si vous faites face pile pile, vous êtes chanceux et parvenez à dénicher une somme à mettre dans la machine. Notez dans votre équipement que vous possédez de l'argent liquide et allez au 47. Pour toute autre combinaison, vous êtes mal chanceux et ne trouvez pas la moindre piécette. Vous devez donc vous résoudre à faire les poches de l'homme qui dort, Allez au 18. Si vous êtes vraiment trop scrupuleux pour cela, pas de problème, vous avez le droit de recommencer l'aventure au début.